Ouais, je bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais, ouais, tranquille. Alors là, nous venons d'assister à un match absolument incroyable du Paris Saint-Germain. Tu te rends compte hein, de ce que Paris est capable de faire Tu as vu comment il joue avec nos sentiments Il nous ramène au top du top, au niveau des étoiles. On est là, on peut pisser sur la planète. Parce que tu sais ce qu'on a fait On est parti au, au Parc des Princes. Tu vois ce que je veux dire Là où on fracasse tout le monde. Les mecs du Real Madrid, ils sont venus. Avec Carlo Ancelotti. Karim Benzema, Vinicius Junior, des joueurs de classe mondiale. On les a littéralement humiliés. On aurait dit des petits bambins. Tu vois ce que je veux dire Ça, c'était mardi. Hein mardi, on était au top du top. Tu te rends compte Sur le toit du monde. La Tour Eiffel était à nos pieds, on crachait dessus et tout. Et là, maintenant, samedi, voilà. voilà. Donc, euh, c'est comme ça. Donc, ça y est, ils ont bu euh, tout l'alcool qu'ils pouvaient boire. Et là, ils ont joué comme des des, des malhonnêtes. Ça, c'est une faute professionnelle. Comment tu peux perdre comme ça trois buts à un face à Nantes. Tu vois, c'est ça. Hein le Paris Saint-Germain, ils sont capables de se faire fracasser par Nantes, Lorient, Metz, de se faire sortir en Coupe de France et après d'aller fracasser le Real de Madrid. Je ne comprends pas. Vous vous, c'est quoi que vous vous êtes dit là Vous vous êtes dit, ça y est, on a frappé le Real de Madrid, euh, on va rentrer sur le terrain, les, les, le ballon il va rentrer tout seul dans les cages. Vous êtes malade ou quoi vous avez cru que le ballon, il était téléguidé euh, Voilà, je m'appelle Neymar. Bon, euh, je vais te dire un secret au ballon. Vas-y, va, va dans les cages et le ballon, il va s'en aller. Tu t'es cru où Hein Neymar, tu auras des pénaltys, toi aussi, ça y est Tu fais comme Messi. C'est quoi ça T'arrives plus à, à, à gérer la pression Ça y est, t'as un documentaire Netflix, tu te sens plus Hein Donc là, je vais te dire un truc. Tu vas enlever ta teinture. Et que ça saute. Tu m'enlèves cette teinture. Tu te fais une petite boule à zéro. Et puis tu vas... Toi aussi, là, on va te mettre dans la même casse que Messi. Vous deux, vous devez habiter un petit peu dans les HLM. Parce que c'est du grand n'importe quoi. Là. Vous venez, on vous paye comme du n'importe quoi. Et vous venez sur le terrain pour être approximatif. C'est quoi ça, là Le salaire, là, il, il vient, il, il vient comment Hein Il vient directement, non Vous voulez qu'il vienne comme vous, là En mode approximatif, des fois on vous paye, des fois on ne vous paye pas. C'est comme ça que vous voulez Hein Et puis toi là, pochette de Nino. T'arrives pas à galvaniser ton équipe Putain, mais toi, de toute façon, t'arrives à rien faire. Dans tous les cas, cette année, le Paris Saint-Germain, en termes de fond de jeu, c'est du grand n'importe quoi. Et les mecs, ils choisissent carrément leur match. Tu vois Ils se disent, bon, là, c'est le Réal. Voilà, il y a tout le monde qui va nous regarder. Regardez, il y a le journaliste, là. Euh, il faut qu'on joue. Il y a des caméras et tout. Bon, là, c'est Nantes. On s'en fout. Ils ont même pas de cinéma à côté du, du stade. C'est comme ça. Non, mais euh, vous êtes des footballeurs, les gars hein tu sais que contre si si vous tu